Soit qui voit Eh merde. <laughs> un du de la bombe. D'autres mecs sur moi. Allez les gars, on est stand oui. Deux down. Dernier là, de décembre, dernier ici, dernier, dernier, dernier. Je saute. C'est pas le là, c'est pas le, le là, c'est deux teams. Y'a un mec sur moi, y'a un mec sur moi encore, je vais l'avoir. Il est mort, il est mort, c'est moi, c'est moi. Go remontez, go remonter. Prenez des armes, montez-vous et go remonter instant. Là du coup ça va pas être la même strat exactement. Ça va pas être tout à fait pareil, on va voir Mais tu déjà. sais que je, je me demande si on avait nos RPK et nos trucs, si tuer toute la map serait pas plus facile. Ouais, après on, a, on savait pas où est-ce qu'il y avait les mecs, et les en mecs... c'est une, une, une, une option giga brutale, mais je me demande si on serait pas meilleur à tuer tout ce qui bouge. Hein. Le truc, c'est que quand tu prends la troisième boule, t'as toujours une évasion imminente. Toujours. Ah, oh, Ok. Donc si les types sont pas trop cons, même s'ils se font tuer tu vois ils attendent que tu prennes les trois boules et après tu dois tout refaire en fait. Go reste stack à gauche déjà Et on a deux hélicos pour rotate après sur des... NON Y'a un mec là-bas Oh ça a l'air énervé ça Ouais Même joueur que la game d'avant Oh non Et les cadottes les les sont derrière Ouais ils étaient déjà dans la game avant Tu vois ça Il avait shield violet hein. tu peux prendre J'ai ton SK, j'ai ton SK Il avait ma stuff J'ai mon ça en fait. J'ai mon goulag. Il était j'arrive. C'est joué. des plaques deux, deux joueurs, les gars, Ça C'est On est vos armes. pas en. la clé, pas la clé. Je la prends. Il y a sur y a C'est la le Mazra. On peut la jouer. Par contre, on va pas avoir de JLTV, ça va être dur si on a pas ça. On va aller en chercher, quand on fait le black Blacksite on va en chercher après hein. Y'en a les gars, y'en a en zone Pourquoi est-ce qu'on va faire le site noir là C'est quoi là Ah pour se mettre bien, pour avoir le gros sac c'est ça Pour avoir le plus de stuff possible en fait Mais ce serait pas plus intelligent de se foutre en zone directement et on serait pépite Bah là en fait on peut faire le Blacksite Y'a une petite on peut les baiser Ok bah en vrai d'abord go faire le Blacksite, on prend des JLTV et ensuite on va vers le BE Ok. Allez vas-y go Vas-y moi je reste là J'arrive avec toi en taille kill. C'est en dessous de vous Ouais, il est en bas. Par contre, on va en avoir qu'un seul, JL. Y'en a pas d'autre Je suis en train d'en amener un là. Je peux amener quelqu'un avec moi si vous faites vite le black site. Non. Bon, je vais les gars, Prenez-moi le gros sac et le gros masque, s'il vous plaît. Oh, ok. Vous avez farm, c'est bon C'est bon, j'ai, j'ai, On fait quoi là du coup On va chercher BE il y a pas il y a pas Euh. Ah. Mmh. Y'a celui-là, là. Attendez on une team en face à Slay, Show. Ouais, on a une team à tuer là. Oh, tu m'as dégagé de ma Sartèque, le dégradé. Il y en a, y en a encore un T. J'arrive avec Un break. Ok les gars. Bien joué, ça Bien, ouais. Et, euh, ah, si Et merci. C'est good, c'est good, c'est good. Ça. Pour, pour ça j'ai le... ce qu'il faut. Juste pas de res, vous avez peut-être une res en plus Oh, euh, en ouais, oui, oui oui j'en ai une en plus Le mec au top est bien touché Encore bien touché Down down down s'il y je une frappe. je suis là je suis là des je des suis là je Ok, deuxième deux down en haut, deux diam diam down parce que suis là je suis là je suis a deux mecs en haut normalement. là je suis là je suis là je suis là je suis là je suis là je le Vas-y, go prendre le Hummer en plus. Go côté BE, on pop un petit drone et on essaie de wipe un petit peu, voir ce qui se passe déjà autour. Les gars, je vais faire les cash pour voir si un drone. Vas-y, vas-y. Je et drop. Go je... les encercler, Voilà. On peut les jouer, on peut les jouer. Je vais drop pour J'ai bien sur le mec à gauche. Il ah, ah, ouais. Ils sont trop au niveau de la station. Un mec qui est en bas, un mec qui est en bas à la porte. Un mec qui est à la porte, il a pris la touche. A tomber. Ok, c'est les, les, le même les mêmes mecs que tout à l'heure. Dans la station, deux types, un down. Dans la station ça te push, ça te push, ça te push, au chaud, ça, ça te check Il est sur toi et donc pas sur va Le mec est dans le métal, il est, balle, il est re le Alors être super est cool. un drone en Il était déjà en dans ma game avant mec, tu te rends compte euh, Il ont... ils, ont... euh... ils ont des petites infos ouais Ok, un mec ici par terre, par terre, riské Par terre, là. Sur le toit, sur le toit, il sont plusieurs Je te smoke je mets un drone, je mets un drone, je mets un drone. Il est tout seul le type. Il est tout seul le type. Oh ah, non, non ils sont deux, ils il deux. y a un mec en front Ah, ils ont les infos, ils ont les infos là-dessus. Attention, ils sont pas mauvais. Un mec qui vais sur l'arrière, je vais sur l'arrière. C'est un skin nuke encore. Un kill pas bien là, ici sur le toit. Je resmoke. Il est down, il est down sur le toit, les gars. Je mets double syntax. Il est sur le toit, je peux pas le finir Il m'a crack. un mec est en bas il fait dessus, il va aider son collègue. Il a une balle. C'est des, est des, des FB FB pour GG les gars. Salut les seul, Je est Allez là wow sécurité. GG ça les mecs. Par contre ouais, ça veut dire que là en étant sur nous les gars, ils savent où est le BE exactement. Ouais. Ouais mais du moment qu'on récupère pas les boules, il a pas d'évasion. Normalement non, mais ça peut arriver qu'il y ait une évasion avant les trois boules. Oui, apparemment plus, le, le, le largage il est close au BE donc. S'il y a l'évasion qui arrive maintenant, tout le monde va aller genre à côté du BE et reprendre ses armes. Go attendre la zone là le on est bien Double, double zone, double zone, zone c'est énorme. Double zone, c'est énorme. ouais. Le, la bombe va pop dans non, en on pour minutes rester 50. là. En fait ce qui va se passer, c'est que en vrai, il faudrait peut-être qu'un mec, je vais pas dire suicide mais genre il a il placer le BE solo avec le masque en or. Exactement. Et, Exactement, et ça, ça ouais. se hein. Est-ce que est-ce qu'on jette une personne avec le BE dès que le bomb site il est révélé le truc qui est chiant c'est que le BE c'est ça qui donne la couronne Donc tout le monde se focus sur le BE Les autres ah, boules elles donnent pas de couronne Donc personne sait où t'es en fait Ouais mais il faut que le BE il saute sur le bon site Ouais euh... c'est ça Le, le, le, le truc c'est que ah. je ah. pense ah. qu'on devrait prendre ah. le BE ah. ah. maintenant Parce qu'il reste pas non plus grand monde ah. T'as avancé bon, dans une zone T'as un drone, drone J'arrive je vais les flanquer j'ai pas de drone ouais. hein. J'ai le drone. J'envoie une boîte de plate, j'envoie une boîte de je suis pas bien en payte. Je pense qu'on devrait jouer ouais. la boule maintenant hein, pour qu'on puisse jouer les autres en fait. Et après vous pouvez ouais. vous jeter dans le gaz, vous avez les gros masques donc, donc on s'en fout en fait Vas-y hein. Alors y'a y un, y y a un seul attends, problème attends, il faut ils savent un il, t'arrives chaud le Les gars les gars je viens de même, même pas. En vrai ouais ouais, ouais go, revenez vers nous hein. Vas-y go essayer de boite, go, essaye, go, essaye, go. Je... je me mets sur le toit, je vais essayer de boite avec. Bien joué, super, y'a un down. Ils sont à l'étage, l'étage. Vous avez de la drill Ils sont touchés, ils sont pas bien, mais ils sont beaucoup dedans. Okay, euh, J'ai pas de drill. Il est il est rentré, il down, down, mort, dead, tu sais, est Il y en a beaucoup là-dedans. J'ai ta ligne. Sort côté route. Un mort, les dead, c'est wipe. Est-ce qu'il y a un super masque, le... les gars Ouais, le masque, là sur moi, sur masque durable là. Gros masque là-dessus. Pour prendre le BEG, les gars. Ouais, ouais, il faut aller dessus. Garder un véhicule, essayer de partir vers le mid zone. En fait, le, okay. le, le, le, le bombsite va être par là, les gars. A la limite, je mets le gros drone, comme ça on sait où on peut on aller. On prenez le le, Loan, est-ce que t'as plein de frappes, tout ça ou, toi, ou quoi Il Moi j'ai J'ai que du drone, moi. Okay. J'ai encore, encore, encore, je peux te drop un drone si tu veux là. Vous euh, avez que En vrai, attendez le, le bombsite. En vrai, attendez le bombsite et vous prenez Donnez le BE, 5. vous partez ah, sur le bombsite direct. Ah, le drone amélioré carrément. Là, dans 30 secondes, le bombsite va pop. Vas-y. Nous, en vrai, on peut. Prenez pas encore le bombsite, c'est pas encore. Ça va pop dans 30 secondes, hein, dans 20 secondes ça va pop. Enfin en open à, direct, non tout Il y a moyen que ça pop pas tout de suite. Ah, hein. oh, il y a un peu il va être là. En vrai, je sais pas si tu devrais venir sur les autres boules. Je pense pas que ce soit une bonne idée là, puis, hein. je devrais rester avec eux. Il y a un mec en euh. l'air au fond Ouais, vas-y, salut mon Faut que tu montes en Mets-toi dedans, Mets-toi dedans. Je te coupe, je te coupe mon ref. On a le PU à droite. Je vais le chercher, je vais le chercher. Il y avait du monde on se fait fly par la gauche. Au-dessus de nous, les gars, à gauche! Partoir! Elle est fragile cette caisse, elle est bientôt au bout. Partez bien sur le bomb site et allez poser, même si c'est dans le gaz, les gars. Il est où le bomb site, gros? Elle est morte la caisse, gros, déjà. Non, non, on s'est fait péter les pneus. Il peut aller station, il peut aller station. On a pris une frappe. Venez, venez! Rasse, Le bomb site va pas tarder à pop, normalement. Non, non, je pense qu'il va mettre du temps à pop, frérot. C'est la merde. Mets ton gros drone, show, mets, mets ton gros drone, s'il te plaît. Ça part! Ok nice. Le, le T est en plein milieu de la zone donc on est bien. Je suis avec toi moi Il faut qu'on se dépêche. Il faudrait on pourrait faire des kills, on pourrait faire des kills, on pourrait faire des kills hein. On peut déjà faire des kills ouais. Euh, venez si ouais, ben ouais. ben ben ici, venez euh, ici, venez si, ben ici, venez ici. Ben euh, ici ben euh, ben, ben, mec ben, bouillant à côté du silo. Go joue les types là, go les types là. Continue. Le bomb site arrive, le bomb site t'arrive les gars, il faudrait qu'on y aille direct. Est-ce qu'on peut passer prendre le thé aussi en même temps Il est sur le bidon il est, bidon, il est sur le bidon, il est sur le bidon Les gars comment ça se fait que ces mecs qui campent ici alors qu'ils sont super il forts Ils sont tout en haut du bidon, ils ont peut-être entendu, ils ont peut-être entendu le, le bombsite Là, sur là, sur là. sur close à moi ils Le bombsite site dessus, va est dans la Il me joue, il me joue, il me joue monter avec chaud Un touché shield, ils vont prendre la frappe On, on se fait jouer à allez, la mort Allez le bombsite, mec. allez bombsite, le, la couronne va bombsite Va bombsite tout seul c'est J'ai je je un véhicule qui oh, véhicule. mon véhicule est dead, mon véhicule est dead. J'arrive reskin. J'ai le T Mon véhicule est dans une merde de fou. Viens avec moi, viens avec moi si tu peux. Je serai, je serai, je serai sans bruit. Vas-y, go. Il y a un jailbreak. Le, la, le véhicule est vraiment pas bien, les gars. Là, mal, là. Go bon site, go bon site. Le véhicule est dead, Kigou. On, on monte avec Kigou, on monte avec Kigou. Viens nous chercher, jeu, Kigou. Si tu smoke, smoke, smoke, smoke si vous avez. Je smoke pas, si, peux si pas. vous avez. Je pas, je pas. Par, par, par, posez ta boule. À mon dos, les gars, close à nous. Derrière moi. C'est qui, qui a la troisième T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui C'est moi mon frérot. Va poser. Tu vas revenir lolo. Bah, ouais ouais je sais bien. Mais attends, tu peux... il peut pas poser, il a pas la troisième Non mais t'inquiète, tu peux poser. poser toutes les boules une par une, t'inquiète. J'arrive Kigou. Kigou, ça pas arrive T'es fait écraser dans la zone Normalement je l'ai posé la mienne hein Ouais. Venez aider si vous pouvez les gars. Ils, ont, ils, sont dans, ils sont au niveau du bomb site. Mais ils sont dans ils sont le gaz. Deux. Ouais, ils sont deux. Ouais, ils sont deux. Un véhicule. Steam Là. Steam c'est dans la merde, bon les gars, je me fais oh. je vais types. On a 4 minutes oh, les gars non, pour la bombe, 4 minutes. Si vous là, pouvez brez, aider. C'est C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est OK. V venez me chercher si vous pouvez. Vous avez pas un véhicule close up Si c est, c est, y si si. Il y a full team, là full team là. Il y en a un qui est devant toi chaud. Ici. J'ai quel côté, Clem. Il y a masse mec sur moi. Ok, ok, ok. Tout mine à style Il est en dessous de moi. Il y a beaucoup de monde en bas, Clem, derrière toi. J'ai un véhicule, hein. Ouais, ouais. Pas ah, sur moi et jette moi On sur de moi. La continue, continue, continue. continue. J'ai une smoke. Faites le clean sur le site les gars. Est-ce qu'on peut aller dessus? Je vois rien sur moi. Non, les mecs dans la maison ouais, à droite, Il y a deux mecs, il des kills, il faire des kills, il des kills, il des kills. Il y a trois mecs dans le bac devant. Il est dans au dessus des downs. Bien joué, super, fait des, kills, fait des kills. Les gars, on a besoin d'une frappe au dessus. J'ai la ligne oh. au dessus, j'ai la ligne. Putain de sa mère. Plante, plante, plante. J'ai la, la ligne. Faites-moi la cover, faites-moi la cover. J'ai rien moi les gars. Time spoke, Time spoke ça part ça part Tu perds. la bombe. Je me suis fermé ici les gars. Joue, joue, joue, c'est sur mon 100%. C'est bien, continuez. Son homme, son homme, fais gaffe, attention. Je renouvelle. Je reviens avec toi dans C'est armé, on a juste à wait maintenant. Faites gaffe que ça ne bouge pas, les gars. Je check. Ça m'a push close, ça m'a push close. Dead. Go checker la bombe. Attention sur la bombe! Super, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Reviens, t'es t'es au Il y a tout le monde qui va nous push, les gars. Super, va dans la maison. Super. Va dans la maison, Kigou. Allez, les gars. Au-dessus de toi, sur la montagne. On la tient. Trac au-dessus de ta montagne Dans mon dos aussi, je ça je arrive je dans, dans mon dos les gars Ici, il y a un type, ici, y'a un type close à moi Derrière toi, derrière toi, chaud Sur la montagne, derrière toi voilà. Ouais mais il y, y, y, y, y, y, y a des bêtises, mon ref Ok, je joue juste l'eau, juste l'eau, juste l'eau Il reste pas grand monde, tranquille On est bien, on est bien, une minute les gars De toute façon ils vont se wipe aussi, ils savent pas où est-ce qu'on est, qu on est hein. Il y a un mec à côté de moi joue ta vie, joue ta vie, joue ta vie, j'ai un angle, j'ai un angle, j'ai un angle Allez. Il est touché c'est le mec est qui est flipping. Une minute, oh, les gars. Je laisse des munitions. Close dans moi, ça me push hard. T'as pas le joué, t'as pas le joué. Un down. 10. est au sol. bombe, un check, bombe. Ok, c'est où c'est Tu peux checker euh, Kigu, Super. J'ai un check, je, je suis, suis bon. Ça monte sur Kigou. Euh, ta oui, vie, vie, vie. Vie. vie, Dans ton bas, ça monte encore Plusieurs, plusieurs, sort, sauf, mais... oh, je, je, double non, nade. T'as une soixipop T'as une qui pop mon ref. Un mec à Un qui est J'ai le kill, j'ai le kick, j'ai le kill. Checker la bombe, la bombe, la Il reste le Tu es personne, tu es personne. Tu es pas les derniers. Tu es pas les derniers, tu es pas les derniers, surtout sinon c'est pas Le Nouvelle zone de sécurité identifiée. Les gars, vous rendez compte que pour faire la nuque, on aura lessivé le lobby. Là, ouais. En fait, c'était ça, strat. On est juste meilleur que tout le monde. Il est sur la montagne. Ouais, Ouais. C'est chaud, chou. Ouais, je vois Oui. les gars, on a réussi. Ah gros, c'était tellement dur. Ça c'est bon. Oh gros Les gars, la première nuque que je chaud, on l'a fait Putain, ma première nuque, les gars et allez De mon prêt ah De ouais. 18 000 personnes Ah ouais, c'était chaud Et ouais, c'est fait, les gars, voilà Les gars, vous avez réussi à faire une nuque avec Wam. C'est incroyable Merci, ah, mais Merci. Si nul. Ah, allez. Allez. Oh Non, non, mais, non, mais j'ai jamais un handicap ah, Merci ah là, le les mecs! C'est que de, me de rien Oh là là, merci beaucoup! Eh bah GG, GG à tous, on a grave oh Mais Et maintenant, si vous voulez, on peut récompenser les commus à se faire streamhack Alors, en vrai, nos trois games, on a archi bien joué, hein, vraiment! Ouais, hein. ouais, la première c'était unlucky, la deuxième c'était encore moins de chance! Ah les gars, c'était magnifique! C'était magnifique! Attends, genre là je peux l'avoir dès maintenant! Ouais, tu l'as? Ouais, c'est le premier opérateur! Tu cliques dessus, apparence, et c'est apparition! C'est le, le premier que t'as normalement, et en gros t'as juste oh à changer là rapport, là bon. gars, bon, Oh là là là, le <rire> les gars, c'est ouais, bon. de maintenant, ah, mec. merci. C'est bon, C'est comme ça, c'est comme ça, les gars, mais Merci.